Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler rythmique. Alors, pas rythmique folk, mais bien rythmique euh, rock et hard rock. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et optimiser votre main droite. On passe tout de suite au choix du médiator. Privilégiez un médiator rigide et plutôt pointu. Lorsque vous grattez, vous créez une torsion sur vos cordes. Un médiator souple va créer une tension supplémentaire qui va se plier lors de l'attaque sur la corde et du coup va augmenter le temps d'action. Un médiator rigide va réduire cette tension et seule la corde va tendre. Le fait d'avoir un médiator pointu augmentera la précision de votre attaque et la raison est simple, c'est qu'il va réduire le frottement entre lui et la corde. En ce qui concerne la position de médiator, pour les rythmiques rapides, il va falloir favoriser le passage de médiator sur la corde, donc réduire la zone d'attaque. Dans ce cas, on va orienter le médiator à environ 45 degrés dans le sens du jeu. C'est une position idéale pour favoriser les rythmiques rapides sur une corde et pour faire vos solos, mais ne viendra pas forcément pour toutes les rythmiques. Pour faire une bonne rythmique bien punchy, euh, quand on est en accord de quinte par exemple, on va un peu moins incliner le médiator. Pour justement avoir un peu plus de contact avec la corde. Euh, voici deux exemples sur la même rythmique. On va commencer avec le médiator incliné à 45 et je vais suivre avec le médiator euh, un peu plus à plat sur la corde. Là le médiator est incliné. La position de votre main droite Votre main droite doit être positionnée à proximité du chevalet Quelques raisons très simples, c'est que lorsque vous grattez votre corde, la vibration de votre corde est moins intense à proximité du chevalet Donc vous aurez plus de précision au niveau de votre médiator et ensuite, euh, une autre euh, excellente raison, c'est que dans les, dans les rythmiques rock, hard rock, euh, metal, on se sert souvent de l'étouffement des cordes. Et euh, ce, ce phénomène, en fait, il se produit euh, quand on pose la paume de la main entre la corde et le chevalet. Pour ça, on va voir euh, les mouvements de la main droite dans le chapitre suivant. En ce qui concerne les mouvements de la main droite, on va faire quelques exercices en allée pour l'instant, afin d'optimiser le jeu de votre poignet, car il est très important de ne pas jouer avec le bras. Votre bras doit pas bouger, tout se passe dans le poignet. Ensuite, votre allée doit être d'une force constante. Alors faites attention à votre amplitude lorsque vous jouez et concentrez-vous vraiment sur ces détails, c'est très important. Ensuite... On va faire également l'exercice en étouffant euh, la note qu'on va jouer, la corde. Euh, alors pour cet exercice, faites attention que votre paume de main ne soit pas trop sur la corde, mais bien à cheval entre le chevalet et la corde. Pour ça, il va falloir que euh, vous fassiez quelques tests. Donc si vous jouez trop sur la corde, vous allez avoir un son comme ça. sur le chevalet, vous n'avez pas touché la corde, ça va pas faire grand-chose. Il faut vraiment que votre paume de main soit vraiment à cheval sur la corde et le chevalet, que la corde soit à peine étouffée mais qu'on l'entende tout de même vibrer. Étouffé pas étouffé. Voilà, donc entraînez-vous chez vous déjà à faire euh, cette position pour que votre corde soit bien étouffée mais qu'on l'entende quand même et ensuite on va passer donc euh, à l'exercice numéro 1 on va d'abord travailler sur une corde et euh, ensuite on travaillera sur un accord de quinte voilà ben on travaillera en Mi donc pour l'instant l'exercice est sur la corde de Mi euh, à la noire et à la croche. Maintenant on va faire le même travail sur un accord de MI en quinte, c'est-à-dire qu'on va gratter juste les deux cordes de MI et de LA avec l'index en position de SI, donc sur la corde de LA, deuxième case. Maintenant, pour donner un peu plus de relief à une rythmique basique, on va accentuer certains temps ou contre-temps. Lorsque nous accentuons les temps ou les contretemps, on va faire ça avec de la maîtrise et non au fil du hasard qui pourrait découler d'une main droite pas propre. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les exercices qu'on a vus précédemment avant de se lancer sur les accentuations. Dans l'exemple numéro 1, nous allons accentuer le temps numéro 1 d'une mesure de 4 temps. Vous pouvez faire cet exercice sur tous les temps de votre mesure. Maintenant, on va passer euh, à un autre euh, exercice. Euh, cette fois-ci, on va jouer en croche et on va euh, accentuer le contre-temps que l'on choisit, n'importe lequel. Par exemple, on va choisir le contre-temps euh, entre le, 1, le temps 1 et le temps 2. Donc, Quand vous comptez vos croches 1 et 2 et 3 et 4 et 1, eh bien cette fois-ci, le E entre le 1 et le 2 va être accentué. Voyons l'exercice. l'exercice avec tous les contretemps de votre mesure maintenant on va combiner les deux, c'est à dire que on va mettre un point fort un temps fort sur le 1 par exemple, et on peut mettre un temps fort euh, pour notre exemple là on va mettre par exemple sur le et du 2 comme ça on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 vous pouvez faire également cet exercice euh, en manipulant euh, tous les temps forts que vous voulez. C'est-à-dire qu'un jour, un moment, vous changez. Vous, vous pouvez mettre le « et » du 1, le 2, le 3, le « et » du 4, n'importe. Mais faites-vous vraiment des exercices en combinant tout ça. C'est comme ça que toutes les rythmiques sont construites. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, voici l'exercice. Nous allons reproduire les mêmes exercices, mais on va rajouter une petite variante, c'est-à-dire que lors de nos temps forts, nous allons carrément lever la main droite pour libérer la corde et reposer la main droite pour étouffer les cordes lors de nos temps faibles. Passons sur l'exercice 1. Maintenant, nous allons faire le même mouvement sur l'exercice numéro 2, en croche. mouvement sur l'exemple numéro 3 Tous les exercices que nous avons vus jusqu'à présent sont à faire également sur un accord de quinte. Choisissez celui que vous voulez mais il faut absolument que vous les fassiez sur au moins deux cordes. Prenez soit un Mi, n'importe un Fa, Sol, La, ensuite prenez un Ré, do ou Si ou La. Vous vraiment à le faire sur tous les accords, et une fois que vous les, faites, vous les avez fait sur des accords fixes, euh, vous pouvez commencer à mettre en pratique le changement d'accord. Une fois que vous avez fait une mesure de 4 temps, vous changez d'accord et vous reprenez sur euh, une mesure de 4 temps et vous rechangez d'accord. Par exemple, vous partez sur un mi, on dit que vous faites mi fa sol. Une vitesse réduite et une fois que vous êtes à l'aise, euh, commencez un petit peu à augmenter votre vitesse. On passe au chapitre suivant. Dans ce chapitre nous allons parler de l'aller-retour à la main droite. Vous allez faire exactement les mêmes exercices qu'on a vu juste avant avec le travail en allée. Sauf qu'il est extrêmement important de travailler l'amplitude de son aller-retour et de garder une force constante. Donc vraiment, entraînez-vous à être déjà le plus proche possible de votre corde et d'avoir une amplitude assez euh, maîtrisée. Ensuite, on ne va pas refaire tous les exercices euh, qu'on a vus en aller, mais simplement, euh, vous remarquerez que lorsque vous allez jouer en croche, vos contretemps Vont tous se faire en grattant vers le haut. C'est-à-dire que, au lieu de faire comme ceci, en aller, votre médiator va faire comme ceci. Lorsque vous allez euh, mettre vos temps forts, vos temps forts seront euh, à contretemps sur le retour. Donc, c'est un exercice qui est pas très évident à faire et je vous conseille de, de lever votre paume de main pour, pour faire votre exercice. Imaginons qu'on prenne le et du 1, on va le faire vite fait. Voilà. Il faut savoir que euh, votre capacité à jouer vite ne découle que de l'acquisition de vos exercices à vitesse lente. Ça ne sert à rien d'aller vite tout de suite. Maintenant, vous allez pouvoir, euh, avec tous les exercices qu'on a vu jusqu'à présent, vous créer vous-même des exercices. Sur toute cette base, il y a de quoi faire. Allez, on va voir un petit peu euh, quelques rythmiques euh, connues ou qui seront utiles. Non, Voici la rythmique qui, je pense, est la plus répandue dans le hard rock. Et vu qu'elle vous sera sûrement utile, on va la décomposer. C'est celle-ci. C'est une rythmique qui est basée donc, en croche. Si vous la jouez sans les temps forts, vous vous retrouvez avec une rythmique comme ça. Ici, on va mettre le temps fort sur le 1 sur le contretemps entre 2 et 3, et sur le temps 4. Ce qui va nous donner... Voilà, apprenez cette rythmique, et vous allez voir, c'est vraiment une rythmique passe-partout. Rythmique suivante. de Metallica, il y a un riff que j'apprécie particulièrement. C'est un riff qui euh, nous permet de jouer, de travailler notre aller à une vitesse assez soutenue et en plus avec un changement de corde. On va euh, adopter également la technique du lever de, de paume de main sur le chevalet car toutes les notes qui seront sur la corde de mi seront étouffées et toutes les cordes, notes qui seront sur la corde de La euh, seront elles libérées. Donc, c'est une rythmique qui est au ralenti fait comme ceci. À vitesse normale, normalement, ça devrait donner à peu près ça. Entraînez-vous un petit peu sur cette rythmique, vous allez voir, elle forge bien la main droite et la main gauche. On va passer à la rythmique suivante. Alors la rythmique galopante, la rythmique galopante inclut simplement un silence et ça va nous donner un effet de galop tout simplement. Donc voici ce que ça donne. J'espère qu'elle aura été instructive. A bientôt